Non, ici Je suis sûr qu'on va encore avoir des combats Des gens qui ont tombé du plafond voilà. Donc, Bah voilà encore Tiens Un enfant Il ne manquait plus que ça Ouais bah l'enfant il va toute la pâtée hein. Ça va être facile comme tout. Alors, attaque... Borsure. Alors lui j'ai choisi et on de noir aussi à ah, on de noir, ce qui est bien c'est que ça attaque deux pokémon adverses pour le temps ça c'est bien être très efficace bon lui il était sur la fin du film alors sur l'autre voilà il m'a laissé moyen Celui-là n'avait pas de pokémon monstruant. Moi j'aimerais bien soigner mes pokémon. là. T'es vraiment pas mignon pour un enfant. Elles sont pas tous mignons, hein, les gars. Alors à droite, à gauche. « Tu as entendu Les dernières mises au point sur le prototype XD-001 ont pris du retard. Si seulement ils arrivaient à faire parler Cyrus sur la purification, tous les problèmes de XD-001 seraient réglés. »« Ça c'est sûr, mais ils refusent catégoriquement de parler. » Il paraît qu'Angélique est furieuse. « Un enfant dans le labo Ne bouge pas toi, on va t'attraper !» Ils ont que ça à foutre, en hein, toute façon. Alors, morsure. Et au euh, Oh, de reste sur Que ça attaque des pokémon en même temps pas grand chose alors faire ça et ça oh voyons ah oh, j'adore ce pokémon là je crois que c'est l'un des pokémon aquatiques que je préfère ah, dans les deux Alors, on va mettre euh, le petit mouton. Un mouton électrique. Alors, attaque. Mortiers. Et un saut noir. <coughs> Désolé les gars, c'était une urgence, il fallait que j'éternue. <rire> Qu'il y a une nuit de poussière qui est passée devant mon lit, j'ai pas eu trop de choix. Pour la trouille. Ah, dommage que c'est pas un Pokémon, monsieur, j'aurais voulu l'attraper. C'est dans la saison euh, Joto où la quête ultime, on, on commence à le voir dans le série animée. Même que Ondine est amoureuse de Koraïon. Cour Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les séries animées. Alors j'ai du travail. Allez, rentre chez toi, je te laisse partir pour cette fois. Attends, un autre combat. Je ne suis pas très bon en combat, mais ce n'est pas le moment de parler de ça. J'ai envie de m'en faire toutes les premières saisons de Pokémon, c'est-à-dire, je sais pas, les dix premières. Après, je trouve que c'est moins bien, après, merci. Voilà. Euh, morsure. Non, je vais faire mort sur, sur, sur lui et éclair sur lui, parce que je... au moins j'ai une nouvelle attaque. Je... Mon tonnerre, ce serait mieux quand même. C'est plus puissant que éclair. Un ultra laser, ça c'est puissant, ultra laser. Ça le foudre aussi. Ultra laser, c'est mieux. Mieux que oui. Ouais, il n'y a plus de monde. Obscur, je parie. Même pas. Ça aurait pu, oui, mais non. Vous n'avez pas un vu obscur, là, les gars, là, veux l'envoie. Ou euh, non obscur, hein. ça m'évitera de, de faire tout un tout, tout un truc. Parce que là j'en ai déjà plein à purifier. C'est bien s'est paralysé lui-même pas qu'il me touche hein. voilà ça doit être bon on en finit et voilà pas vu qu'il y avait un petit camion. Bon avec éclair ça va y aller directement. Je confirme. Je vais faire comme si je ne t'avais pas vu. Va t'en vite. Moi ouais, je m'en vais. Ah, un autre. Dis petit, tu t'es perdu Non, non, je suis pas perdu moi. Je cherche le professeur. Que vous avez kidnappé. Et je cherche aussi les Pokémon obscurs hein, Donc, euh, faut que je les sauve. Vous les maltraitez, alors moi, je vous je, je, je arrive pour les sauver. Hein. Je fais tout mon possible. Et je vous assure, les gars, on va finir le livre. Hein, un de ces cas. Je sais pas combien d'épisodes ça va faire encore, mais. Euh, J'imagine une bonne vingtaine quand même. On verra bien. Ah, j'aurais peut-être dû le prendre le vive attaque en fait. Trop tard. J'aurais peut-être d'autres opportunités. Ah, parce que j'aurais pu remplacer euh, charge par le vive attaque. C'est plus euh, puissant. Je pense. Alors. Non on va faire mort sur là et éclair, je suis pas sûr que ça va le mettre KO d'un coup mais peut-être ce serait bien en tout cas à ah, ça par contre c'est bien déjà yeah. je pense que j'ai fait le bon choix niveau attaque là il est énorme ce pokémon hein je sais que son évolution euh, bah du coup il euh, ça lui rend encore plus énorme ah, même pas. J'avais voulu me mettre KO d'un coup, là. Voilà, ça se fait. C'était rapide, quand même. Ne hein. fais pas le poids, face à moi. Comment on se tue enfin, quoi Ils sont tous en train de pleurer, maintenant. Une île. Ouais ça fait toujours servir il euh, y a un ascenseur là j'ai hop on Je suis sûre qu'en bas un... il y a encore quelqu'un qui va tomber du plafond Voilà <rire> Tu penses aller où comme ça Arrête de fouiller et vous, arrêtez de jouer au spider -Man. En plus, ils n'ont plus de Pokémon obscur en ce moment. Ils sont passés où Je sûr qu'il y en a d'autres. Ah, tiens. On voilà. l'a. Ah ouais, d'ailleurs, il faudra un Pokémon aquatique dans mon équipe. Donc, ce serait bien que j'en garde un ce sera peut-être celui-là du coup alors là je avait... ah non, j'ai plus de j'ai utilisé toutes les attaques va pour... bon, bah, à charge et c'est là je me dis mince j'aurais dû mettre euh, le vive attaque ça m'arrive des fois de faire euh, n'importe quoi et de le regretter après Oh là ça c'est pas bon du tout ça On hein. obligé de prendre une potion Ou un rappel Carrément Ouais parce que là j'ai pas eu l'occasion de les soigner mes pokémon là depuis un moment là Alors, du coup là... Euh, je vais me dans la crotte. On bah, va... Je vais voir si... Euh... Enfin, je vais attaquer d'abord je vais voir si j'ai une super potion ce serait mieux ouais c'est que là ouais c'est mieux c'est une urgence j'avais pas le choix parce que là ils ont plusieurs pokémon ah ça y est je vais pouvoir le capturer euh... Wow. allez allez, je vais lancer mon pokeball là déjà je vais... ah oui c'est vrai c'est vrai, vrai. vrai. Euh, poursuite pour je sais pas si c'est bien poursuite tu et là, pokeball Je pense que c'est un Pokémon aquatique et ténèbres. Euh, Carvalia, <rire> j'avais pas dit le nom. Faudrait enfin, que je regarde euh, la description. Là il va être envoyé au PC là. On verra ça plus tard. Carvana. Je ne connais pas.. Je ne connaissais pas le nom. Alors, je, les, je les connais presque tous hein, les Pokémon de... les plus récents, euh, pas vraiment. En tout cas, moi, j'en connais pas 150, hein, j'en connais beaucoup plus. Ouais. Parce que 150, c'était le premier euh, nombre. Ah, éclair sur Psychopode, ça c'est bien. Il y avait 151 parce qu'il y avait mieux aussi Et après ça a augmenté là maintenant je sais plus on est dans les milliers maintenant Il y a des milliers de pokémon maintenant On est envahis. Bon par contre là dans ce jeu là il y en a pas des milliers Je sais pas combien il y en a mais c'est pas indiqué dans le jeu en fait Ah si t'es dans le Pokédex ou vraiment Ah oui mais j'ai pas de Pokédex dans ce jeu là moi c'est autre chose on verra bien ah c'est vrai j'ai plus de merde j'ai pas de pokédex dans le jeu mais euh, j'ai un truc qui doit ressembler à un pokédex peut-être qu'on fera quelqu'un dans tout dans ce jeu on verra ouais parce que là vraiment euh, genre mais pas la conquête des badges et tout hein. vraiment une aventure hein, hors série on va dire et c'est bien parce que bah, ça change un peu bon. toujours euh, toujours la conquête des badges euh, euh, c'est bien mais bien euh, de changer aussi et ça c'est bien ce jeu là Sinon, il y a aussi euh, Pokémon Doge Mystère euh, que j'adore, là, sur la DS Qui a été remis euh, un jour sur la Switch aussi, d'ailleurs. Ah, je vais plutôt mettre... Euh, ah, je vais mettre, ouais, ouais, ouais. Je vais mettre Charge sur Magnété. Et éclair sur le... ouais. Ça me donne soif tout ça, j'irai boire un coup tout à l'heure. Mais le chaos. je pense qu'on n'est est plus très loin là du professeur. On va, voir. on va bien voir. Ouais. Je ne pas que je gaspille toutes mes attaques parce que. Euh... Ah, ouais. Alors. Va tout droit, n'hésite pas à jeter un oeil autour de toi. Non, mais sérieux, ils sont bêtes en plus, ces, ces voleurs. C'est des voleurs et aussi ils maltraitent hein, les Pokémon. Je vais le voir là. Ouais. Oh, j'aurais peut-être pas Il si, y a des objets là-haut. Qu'est-ce que tu fais, petit Tiens-toi bien, tu veux Tu n'es pas chez toi ici. Ça, faut déjà soigner mes pokémon moi j'ai pas envie de faire demi tour on doit bien avoir quelque chose pour les soigner quand même parce que là sinon il y en a pour au moins 5 minutes à faire aller autour ça allait être pas très efficace puis finalement, ça allait être bon. Ah, voilà, ça va être euh, bon. Hop, voilà. Et encore une attaque sur l'autre, et c'est bon. Maintenant moins, y a d'autres Pokémon. Faut faire gaffe. Ah, il y en a d'autres. obscurs ou pas obscur Pas obscurs Apparemment. non, non, reste deux. ça. comme ça. Au revoir non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Chanson de non, doudou. Qui fait dormir tout le monde. Et en plus après il nous décide sur la figure. Bon, là ça va être le dernier round je pense. Et on en aura fini pour cet adversaire. J'espère bien, hein Allez, Niko ah non Bon bah c'était pas le dernier round. Hein. Ah si seulement j'avais encore morsure, j'ai eu tout euh, claqué. Moi. Bon voilà, c'est bon maintenant. Je fais un round d'ennemi Mais ouf, c'est quoi ça Ah bah voilà, c'est ça qui remplace le Pokédex. Ça, c'est... Je sais pas, ça, ça doit être tous les Pokémon que je dois capturer, je pense. Ah non, c'est tous les ceux que j'ai rencontrés, en fait. Je sais pas où, c'est écrit en bas. Oh, on le reconsultera à la fin du jeu, hein. Allez, allons-y. Ouah, je ne pensais pas que le grand chef du groupe Homb viendrait ici en personne. Je l'ai vu, il fait vraiment peur. J'en ai eu la charte de poule. Le maître Maléfi de visite tous les, toutes les bases du groupe Homb. Il veut certainement s'assurer que tout est en ordre et éviter que les choses ne tournent mal comme la dernière fois. Qui es-tu Tu n'as rien à faire ici. Tu es là depuis longtemps Tu as beau être un enfant, on ne peut pas te laisser partir comme ça. Désolé les gars, j'étais en train de bailler au même temps Et le Marsur, là qui me fait Zut C'est quand je vais pas soigner mes Pokémon, wesh Je suis en puteuse étonne Bon, on va savoir pour suite, c'est bien aussi J'avais peur que ça fasse des dégâts après, mais en fait non. Donc au fond avec une autre attaque. Parce que K.O. Wattwatt wat On a besoin de toi, Wattwatt T'en vas fort. Je vais mettre Obolition Ah bah lui, il, il, bah ça y est, il est prêt Pour être purifié là j'ai un autre combat encore après ce qui sont deux là les mecs là j'ai rien pour ça ce... mais c'est pour moi j'aurais voulu les petites machines là c'est tout oh là pas puissance là je me poursuis mais bon j'ai pas que ça fasse trop d'effet de dégâts ouais. Ouais. Ouais. Bon. Bon, bon. oh non il manquerait plus que ça oh c'est pas vrai franchement j'aurais dû faire la lire tout à l'heure pour aller me soigner j'aurais dû Mais bon, on va s'en sortir, hein. on va s'en sortir comme même Oh là là là là. Ah non, me lâche pas Noctali c'est toi plus fort de, de la team là. On mettre un... Oh. Oh, je peux peut-être le capturer. Maintenant, il est en poison, il me semble. pas comme ça. Es-tu vraiment un enfant <rire> Bah, ben, évidemment. Tu ne serais pas venu libérer euh, Cyrus par hasard Ne sais même pas, tu ne connais pas Angéline, on dirait que c'est la responsable ici. Elle a l'air toute mignonne, mais elle, elle, elle est terrifiante quand elle veut. Sauf toi, il est encore temps, c'est ce que tu as vu à faire. Il y a un truc à prendre sur la table là ce que je vois là les gars Oui je sais, je suis au courant pour Ovali Et, là, et là, donc euh, oh, Je soigne mes Pokémon et puis on, vient, et on reviendra ici après Faire demi-tour, c'est urgent. Donc ça c'est normal là, c'est parce que voilà notre Kali il était empoisonné C'est en fait, pour ça que ça faisait ça là Je retourne dans mes pas parce que là si je fais des mauvaises rencontres, c'est mal. Ah, mais voilà Mais oh <rire> Je suis en train de me battre avec mon joystick santé donc là je viens de là je pense voilà, c'est bon. ça là je pensais que j'enverrais un autre voilà, mais je n'ai pas vu donc, du coup aussi où on n'est pas allé donc on va peut-être euh, plus facile et après je vais retourner là où j'étais pour prendre le truc sur la table là ah ouais là regardez là il est là le professeur il est un ah, objet là bon et après... Ils s'ennuient pas comme ça là, rester. Euh, on peut se regarder euh, comme ça. On ouais, va aller voir ici. pas allé ici, si je crois. Ouais. Moi j'aime pas ça louper des trucs. Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Là. Ouais bah je sais, mais j'ai un problème. Bon, On va laisser venir ici. Là. Le ah, genre niveau 24 ça fini. Voilà, ça c'est fait Un jour les gars, je vous promets, j'aurai des Pokémon au niveau 100. Euh, là où il y a les entraînements de combat là. Euh, je vais faire ça ah oui du coup euh, j'ai plus voix droite sinon j'aurais mis euh, éclair dessus et là j'ai la fin de changer de pokémon donc euh, je vais faire comme ça ouais. de toute façon ça va marcher aussi là Mmh. Yep, qu'on en finisse. Oh, Au bien ce que fait la sécurité laisser entrer un enfant bravo euh, en fait j'ai battu tout le monde donc il n'y a pas d'objet du tout là. Alors, je sais que j'ai pas pris cet ascenseur là mais d'un autre côté il faut déjà j'aille là voir aussi ce qu'il y avait un truc sur la table là. qui doit être euh... Ah, il n'y a que de sac. Il fallait déjà aller. Ah mais non mais attendez, euh, je suis un peu quand même... Combien Ça c'est là que j'ai un qu petit peu de gel. Un Pokémon prêt pour être... qualifié Que de sac on tout à l'heure on est que... déjà allé on était là on est là un badge bon bah, lui il a pas bien décidé de combattre une super beau lui. ouais c'est la toute première que j'ai ça y est <rire> il n'ose pas combattre regardez ce qu'il met je suis chercheur ici, je ne me bats pas. Il n'y a peut-être pas de Pokémon. Hein Oula, là Je qu'il va se passer des choses là. Oh, l'échec de XD001 va bouleverser tous nos plans. Mince, j'aimerais que tout ça finisse pour pouvoir enfin sortir de cet endroit. Et qui es-tu par Où es-tu entré bah, par là, Je suis rentré par l'entrée, hein. Quelle hein. question idiote, hein. tu sais ce groupe ouais je le tout ce je pense que ça peut être bien ça ah ouais d'un coup yes nos certiers est-il obscur non apparemment oui Ah, des coiffes C'est Allez, bien sûr quand on finit sur là Je vais mettre des trucs à Et voilà, c'est bon Et les gars, on va s'arrêter là Et on va se revoir pour le prochain épisode